Ensuite, on formulera notre algorithme avec un langage de programmation qui sera lui compris par un logiciel capable de traduire notre algorithme en programme exécutable par le processeur. Alors, on va prendre l'exemple d'un algorithme qui évalue la moyenne d'un élève. Si la moyenne atteint ou dépasse 70, on affiche « vous avez réussi » et sinon on affiche « la note est insuffisante ». Alors ça, c'est la formulation de l'algorithme en français. On peut maintenant passer au pseudo-code qui est plus précis et plus structuré que le langage naturel. Si la moyenne est supérieure ou égale à 70, mettre « texte à « vous avez réussi », sinon mettre « texte à « note insuffisante ». Alors vous remarquez ici que la série d'instructions qui est exécutée si la moyenne est supérieure ou égale à 70 est décalée par rapport au « si ». De la même manière, l'instruction ou la série d'instructions qui est exécutée sinon est décalée. C'est ce qu'on appelle l'indentation. Ça permet de voir très rapidement quelles sont les instructions qui sont exécutées dans chacun des cas. On va ensuite pouvoir passer à des langages de programmation de type Scratch ou App Inventor. Ici, et eh bien, vous voyez qu'on retrouve quelque chose d'assez proche puisque c'est du haut niveau. Si... La note est supérieure à 70, j'exécute cette instruction. Et sinon, j'exécute cette instruction. Vous pouvez aussi coder la même chose en JavaScript. Alors, on va passer aux exercices, mais je voudrais d'abord vous rappeler ce qu'est un algorithme. Un algorithme, c'est une procédure définie pas à pas pour résoudre un problème ou obtenir un résultat. Il doit être précis, sans ambiguïté pour la personne ou pour la machine à laquelle il s'adresse. Et chaque étape doit être réalisable avec les moyens dont dispose la machine ou la personne à qui vous le transmettez. Tous les algorithmes, sans exception, peuvent être réalisés à partir de trois structures de contrôle. Les séquences, c'est-à-dire l'exécution pas à pas d'instructions. Les sélections, qui permettent de s'orienter vers une branche ou vers une autre branche du programme. Et les répétitions, qui permettent de répéter une série d'instructions. Les algorithmes peuvent être exprimés d'abord en langage naturel, puis par des diagrammes ou du pseudocode et on va se rapprocher jusqu'à réaliser l'algorithme dans le langage de programmation si on s'adresse à une machine.